Question à 80 milliards de dollars. Attention, question pour un champion, question pour une championne. Top Je suis le taux de marge en 2021 des vaccins ARN messagers contre le virus du Covid-19, développés par Pfizer, BioNTech et Moderna, sur fonds publics et sans aucun risque commercial ou juridique. Je suis, je suis, je suis... 85% Bonne réponse Le taux de marge des vaccins chez Pfizer, Moderna et BioNTech... Cette année s'annonce autour des 85% de taux de marge. C'est-à-dire que sur une dose à 19,50€, euros, vous en avez 3 pour le vaccin et vous avez 16,50€ euros de marge. Bravo, magnifique, bonne réponse. Euh, Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume en cadeau. investisseur-sans-costume.com. Moi, ça, c'était ma pub. C'est comme ça, c'est gratuit, c'est cadeau. Euh, pour avoir tout le détail, hein, ça fait depuis le mois de novembre que je regarde ça, je suis guide de la Fortelle, euh, donc je rédige au service d'information économique et financière, et euh, donc là j'étais regardé les résultats du deuxième trimestre, donc euh, là maintenant, euh, des six premiers mois, euh, du 1er janvier au 30 juin, des euh, labos pharma, Pfizer, BioNTech et Moderna et donc j'ai trouvé qu'on avait à peu près 85% de taux de marge sur les vaccins alors au, au mois de novembre, quand ils avaient annoncé tout leur bousin j'avais estimé que les taux de marge allaient être de plus de 50% à une époque, mais non, on ne va pas marger un petit peu, pas beaucoup je me souviens très bien, il faut se souvenir de ces choses-là il faut se souvenir d'Albert Bourla qui dit écoutez, c'est normal, Quand même, on travaille comme des dingues il faut nous laisser marger un peu, pas beaucoup, juste un peu hein. c est, c est, ces gens-là étaient là très, très, très doux hein. Bon, ok, plus de 50% quand même. Hein. Bon, les chiffres du premier trimestre, on commence à avoir un peu de données, 75%. Alors C'était du calcul à partir de, de, de croisement de données, hein. mais là, j'étais euh, ça commençait à devenir assez clair. Et ben là, on passe à 85%. Et avant euh, de, de, de regarder pourquoi, comment est-ce qu'on arrive à ces 85% et euh, de regarder un peu les comptes, parce que c'est toujours rigolo, on va regarder pourquoi c'est un problème. Parce qu'effectivement, je vous le dis, question à 80 milliards de dollars, probablement ce qu'ils vont faire en 2021. Euh, euh, oui, probablement ce qu'ils vont faire en 2021 sur les vaccins, euh, à, les vaccins Covid. Hein. Pour le moment, ils en ont de, de signer réellement, ils en ont plutôt 50-60. Mais, euh, mais bon, il y a du potentiel pour monter à 80 et on va voir comment. Euh, et je voudrais poser, poser la question, parce que souvent on dit, bah, 80 milliards de dollars, la faux, t'es un vieil aigri, qu'est-ce que ça peut te foutre 80 milliards, qu'est-ce que c'est 80 milliards C'est plus rien, surtout cette crise, elle a coûté des milliers de milliards de dollars gâchés, et encore même ça, le, des centaines de milliers, des millions de morts, des centaines de cent morts en France, plus de cent mille morts en France. Qu'est-ce que tu nous emmerdes c'est pas beaucoup d'argent comparé à tous les morts, toutes les vies gâchées, euh, et surtout tout l'argent qu'on a dû mettre. C'est un truc de ma boule. C'est rien. C'est rien du tout. Et c'est vrai. C'est juste une très, très, très mauvaise manière de regarder les choses. C'est une très, manière de, de, de, de, très mauvaise manière de regarder les choses. Et, et, et encore une fois, si, si ces choses me choquent, c'est pas euh, en soi, c'est pas les 80 milliards de chiffre d'affaires sur le Covid qui me choquent. Ça ne serait pas les 85 de taux de marge euh, si ces gens avaient effectivement euh, avaient effectivement pris des risques de dingue euh, qu'ils euh, avaient fait euh, ils avaient fait un coup à la Christophe Colomb et qu'ils avaient découvert l'Amérique de la santé euh, à, à partir d'un de, de, de, de, risque absolument euh, ahurissant où ils, ils y avaient passé euh, toute leur vie c'est pas du tout le cas hein. euh, or ces gens-là n'ont pris aucun risque. À partir du moment où le Covid est là, toute la recherche et développement est prise sur fonds public. Euh, ils ne prennent aucun risque commercial, euh, puisque tous les vaccins sont vendus avant même que les usines soient construites. Euh, ils ne prennent aucun risque juridique, on l'a vu dans les contrats de l'Union européenne. Euh, et ils prennent même pas euh, de, de risque de concurrence, puisque en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient cornaqué le marché euh, avec, euh, avec des brevets. C'est les rois des brevets, les Américains. Euh, et les amendes du NTEC qui ont bien joué sur ce coup-là, et que donc, comme, comme tous les, les brevets sont cornaqués, si vous voulez, la concurrence ne peut pas arriver facilement. Euh, ce qui est un peu dégueulasse, hein, on se souvient euh, du moment où, euh, où, où, où, où je crois que c'était l'OMS qui voulait qu'on fasse tomber les brevets, et vous avez Bill Gates qui vous dit Mais, mais non, mais pourquoi faire tomber les brevets Vous croyez que parce qu'on fait tomber les brevets, on va produire des vaccins plus vite, ou qu'on va, euh, on, on va réussir à, à mieux soigner Alors, fabriquer des vaccins plus vite. Non, parce qu'on se rend bien compte que l'année prochaine, ouais, Pfizer va être capable de produire 4 milliards de doses. Non, ça, il n'y a pas de problème. Euh, en revanche, euh, oui, un, un jeu de libre concurrence dans lequel vous pouvez un peu moins faire n'importe quoi, euh, parce que sinon, vous avez un concurrent qui va faire quelque chose de mieux que vous. Oui, ça, c'était bien. C'est toujours bien d'être un peu talonné par un concurrent qui vous force à être, à être un peu meilleur. Et donc, vous n'avez absolument aucun risque qui sont pris. Et quand vous avez des profits indécents sans aucun risque, euh, bah, en fait, vous arrivez à une situation où euh, bah, vous, vous n'avez plus aucun intérêt à avoir un comportement vertueux. Et que euh, bah, l'être humain est ainsi fait que s'il n'a pas intérêt à avoir un comportement vertueux, il est assez rare qu'il ait un comportement vertueux. C'est comme ça, hein. euh, et que la, bonne, la belle histoire du « ah ben oui, mais nous on fait ça euh, par, par désintérêt, on fait ça parce que c'est parce que juste beau. Bon. Non, ça marche pas comme ça. Euh, et on va prendre un exemple précis, hein. et donc on va commencer. Euh, pourquoi est-ce que vous vous mettez à faire n'importe quoi euh, Et euh, hop, pourquoi vous vous mettez à faire n'importe quoi quand vous êtes dans ce genre de situation où vous prenez aucun risque et vous récoltez que des bénéfices ahurissants, eh bien, euh, c'est que... Le... Donc là, on est sur la, la présentation des résultats du deuxième trimestre de Pfizer. Donc, euh, ils vous expliquent, euh, voilà, ils ont presque multiplié par deux leur chiffre d'affaires grâce euh, au Covid. Quand vous êtes Pfizer et que vous, vous faites un peu moins de 50 milliards de chiffres d'affaires, c'est un truc de ma boule, c'est vraiment... C est, c est C est, c est, c est, c est, il pleut de, du fric euh, ils, ont, euh, ils ont gagné donc, euh, oui c'est ça ils vont, ils vont faire 80 milliards ils vont, vont peut-être même toucher les 100 milliards hein, on va voir euh, et surtout quand on regarde euh, un petit peu euh, le troisième point « Key product and pipeline milestone ». Moi, j'aime beaucoup ce mot « pipeline ». Qu'est-ce qu'on a dans le pipeline pour rapporter du fric hein? Qu'est-ce qui va rapporter de l'argent Qu'est-ce C'est -ce que, quoi le prochain truc sur lequel on va se gaver un peu Et bien là, vous avez le deuxième point euh, que je vous ai entouré en rouge. Euh, ils ont commencé les études pour, euh, pour administrer le vaccin aux enfants de moins de 12 ans. Hein, Pédiatrique Pivotal Trial Started, c'est-à-dire qu'on pivote l'essai le, le, les, les, les pour aller chercher non plus les, les, les, les, les ados de, et les, les personnes de plus de 12 ans. Là, on va chercher, hop, on fait un pivot, on va chercher sur les moins de 12 ans. Et effectivement, quand vous regardez, euh, vous avez des essais euh, qui, euh, qui, ont été, euh, qui, qui ont commencé euh, ce, cet été au mois de juillet. Euh, Deux, ils ont enrôlé 4500 personnes. Euh, donc 4500 enfants de 6 mois à 12 ans, et, euh, et euh, d'ailleurs ils l'ont fait de manière tellement moche si vous voulez que ça a même pris un peu de retard euh, parce qu'ils avaient mal fait signer les, les formulaires euh, de consentement pour les essais techniques, c'est quand même des parents hein, qui font tester leurs enfants, et qu'ils avaient oublié de mettre des risques d'effets secondaires, donc ils ont dû tout refaire signer en urgence, parce qu'ils avaient, euh, avaient, avaient oublié des risques. Euh, c'est pour vous dire un petit peu le, le, le niveau d'expertise de ces gens-là, quand même. Hein. Euh, c'est bien la peine de les payer si cher. Et, euh, et en fait, moi, le, le, le, le truc, c'est que euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont faire pour arriver à des chiffres significatifs sur les enfants. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Si, je sais comment ils vont faire. C'est qu'il va falloir aller regarder... Alors, on va, ils, ils pivotent l'étude. Donc, ils peuvent, pivotent l'étude. Normalement, ils restent sur, la, la, la, le même, sur les, les, les mêmes enjeux. C'est-à-dire qu'ils vont regarder les, les, euh, les cas symptomatiques. Vous n'avez pas de cas symptomatiques chez les enfants de moins de 12 ans. Enfin, vous en avez, pour être plus précis, vous en avez tellement peu que euh, sur une corde de 4500 enfants que vous allez suivre... Euh, que vous allez suivre euh, sur euh, deux ou trois mois, euh, vous n'allez pas avoir de chiffres significatifs. Hein. Et, alors ils le savent très bien d'ailleurs, parce que sur les 4500, il y en a 3000 à qui ils injectent le vaccin et seulement 1000 à qui ils n'injectent pas le vaccin, parce que sinon ils vont, ils vont vraiment avoir aucun, aucun, aucun euh, euh, chiffre. Et euh, ah mais dis donc, je me rends compte depuis le début que je ne me suis pas euh, bien mis dans ces lancers de dépôt. Maintenant plus. Tac. Euh, on ne va pas faire ça comme ça. Euh, hop. Ah bah c'est beaucoup mieux comme ça. Excusez-moi pour cette erreur. Mais bref. Euh, donc, euh, ils vont. Euh, 4500 personnes. Euh, ça va être compliqué euh, d'avoir euh, suffisamment, de, de, de, suffisamment euh, de billes pour pouvoir conclure quoi que ce soit d'un point de vue purement statistique si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que si on regarde les hospitalisations en France, euh, bah, en ce moment euh, vous avez euh, moins, de, vous avez environ 160. C'était le, le pic, le au dernier pic. Euh, là, euh, donc euh, vous avez 160 hospitalisations de moins de 19 ans, c'est-à-dire que moins de 12 ans. Vous avez moins de 100, c'est sûr, vous avez probablement 80, 80 hospitalisations sur une population de 7 ou 8 millions d'enfants. Euh, donc c'est-à-dire que si vous réduisez ça à 4500, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Alors là, je regarde les hospitalisations. Eux, bon, malheureusement, j'ai n'ai pas euh, les, les cas symptomatiques. Alors c'est pour ça qu'ils vont probablement jouer et que euh, si jamais euh, tu clignes deux fois de l'œil gauche un peu trop vite, tu seras symptomatique. J'exagère, pardon, hein, mais je suis même pas si sûr en fait. Euh, vous, ne pas, vous ne pouvez pas arriver à des résultats significatifs euh, C'est une horreur, un vaccin. Parce qu'un vaccin, il ne s'agit pas de prendre des gens qui ont la maladie et d'essayer de les guérir. Et vous prenez de la, une partie de population générale et vous regardez euh, ceux qui, euh, qui ont la contracte à la maladie, et ceux qui, en l'occurrence, symptomatique euh, symptomatiques, et ceux qui ne la contractent pas. Donc, euh, vos échantillons doivent être incroyablement plus euh, plus gros. Euh, et, euh, et, et là, chez les enfants, encore une fois, je ne vois pas comment ils vont avoir des résultats significatifs. Et c'est pour ça que je vous dis, euh, quand euh, vous gagnez de l'argent à foison sans prendre aucun risque, ben vous vous mettez à faire n'importe quoi, vous prenez aucun risque. Hein. C'est-à-dire que si, euh, si derrière, vous avez des effets secondaires euh, de, de ma boule sur les enfants, qui sont des choses qui arrivent... Hein. Vous avez euh, plein de scandales, euh, ça arrive régulièrement, hein, je ne dis pas que ça Ces Pfizer, c est, c est, c est, ils ont été multi-récidivistes de pratiques mais, mais ignobles. Hein. Je ne vais pas vous faire le chapelet de toutes leurs condamnations, même pas depuis les années 50, si vous voulez, depuis le début des années 2000, hein, ça suffit. Euh, et du coup, si vous voulez, bah, comme de toute manière, ils n'ont pas de risque juridique, bah, pourquoi pas le faire euh, pourquoi pas le faire C'est-à-dire que ça, il, ça, ça leur coûte même pas d'argent, si vous voulez, ils en gagnent tellement, que le, les enjeux sont tels, qu'il n'y a vraiment aucune raison de ne pas le faire. Euh, et même si, encore une fois, euh, le, le, le, vous avez. Alors, va me dire « oui, mais quand même, 200 hospitalisations sont des enfants, c'est pas rien. Euh, vous avez une dizaine de décès, vous avez une dizaine de décès. Euh, vous avez plus de chances, votre enfant a plus de chances de, de mourir frappé par la foudre que du Covid, ça ne vous empêche pas de dormir. Je ne crois pas que la foudre empêche les parents de dormir. Les parents disent « Oh là là, et si cette année, mon enfant allait être frappé par la foudre ?» Non, personne ne fait ça. Euh, et, et, et pourtant, si vous voulez, là, on, on vous fait monter cette mayonnaise. Alors oui, effectivement, 10 décès, 10 décès comme les, hospi les hospitalisations, euh, c'est des euh, hospitalisations et des décès avec le Covid. C'est d'ailleurs quelque chose où on ne donne aucun chiffre sur les 10 décès d'enfants. C'est une tragédie. Je reconnais que ce sont des tragédies. Mais vous ne savez pas de quoi ils sont morts. Il y a des enfants qui meurent chaque année. Si on pouvait faire un monde dans lequel les enfants ne meurent pas, ça se saurait, et je serais le premier à le vouloir. Mais j'aimerais bien savoir, ces pauvres enfants, est-ce qu'ils sont vraiment c'est tombé comme ça, comme un tout coup de tonnerre Ou est-ce qu'il y avait des comorbidités Est-ce qu'il y avait des problèmes D'où ça vient Pourquoi euh, et pareil pour les hospitalisations. Donnez-moi les comorbidités. Euh, c'est urgent, donnez-moi les comorbidités, parce que c'est sûr que si, euh, si dans, dans les hospitalisations, vous avez la moitié ou les trois quarts des enfants qui sont déjà des gros obèses, ben oui, parce que l'obésité, c'est quand même une maladie qui progresse de manière extraordinaire en France, bah peut-être que plutôt que de faire un vaccin, il faudrait qu'on travaille sur euh, l'hygiène de vie et sur euh, pourquoi est-ce qu'on a est une population qui est devenue à ce point-là malade à devenir obèse à, à moins de 12 ans. Je ne serais pas étonné que vous ayez plus de la moitié euh, des hospitalisations qui soient de, de le fait d'enfants obèses. Euh, bah, je suis désolé, hein, je ne dis pas qu'il qu faut stigmatiser, je dis qu'il faut traiter, c'est pas tout à fait pareil. Et, et on va comparer ça avec autre chose quand même, hein. Euh, C'est-à-dire que là, on est en train donc, de, de, de faire ces études, ça va arriver, on va vous, vous vacciner les enfants, ça, ça, ça vient. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils font l'étude, ça veut dire que cet automne, ça va arriver, enfin, à la fin de l'année, ça va arriver aux États-Unis. Et si ça arrive aux États-Unis, il n'y a pas de raison que plus tard, au début de l'année prochaine, ça arrive chez les enfants de moins de 12 ans. Euh, on va prendre un autre exemple, je vous ai mis sur, à droite, là, vous avez la, la courbe des bronchiolites. Euh, donc là, le Covid, au pire du pire, vous n'avez jamais eu plus de 200 hospitalisations en, en, en même temps en France. Euh, pour, les enfants de pour les jeunes de moins de 19 ans encore, cest à que pour les enfants de moins de 12 ans, c'est peut-être une centaine, vous n'avez jamais eu plus de 100 enfants à l'hôpital en même temps pour le Covid. On prenait la bronchiolite, qui est, alors là, je vous la bronchiolite, c'est la première cause d'hospitalisation euh, en, en France. Hein, euh, alors je sais pas, en France je pense que vous, ça doit être aussi là, mais j'ai pas les chiffres au, au Royaume-Uni euh, la première cause d'hospitalisation euh, sont les dents, sont les carrés hein en France aussi, j'aimerais bien savoir combien d'hospitalisations à cause de mauvaise hygiène dentaire mais bref euh, broncholite, euh, une saison normale c'est 2000 hospitalisations par semaine c'est euh, 20 fois plus que le, les pics, et ça dure plus longtemps c'est 2000 hospitalisations euh, par semaine chez des enfants de moins de 2 ans. C'est extraordinairement plus douloureux, mais d'un mais facteur minimum 20, euh, la broncholite, que le Covid. Et, euh, et, et, et si vous regardez donc à droite la courbe en orange, c'est les broncholites en 2020. Et alors là, la courbe en orange, vous avez en pointillé ces hospitalisations et en, en, en ligne pleine, ce sont les arrivées aux urgences. Et vous regardez qu'effectivement, vous n'avez pas de, de saison de la bronchiolite en 2020 et que les confinements ont, ont fait chuter de manière, ont divisé peut-être par 10 le nombre d'hospitalisations liées à, à, à la bronchiolite. Ça, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'en euh, 2020, pendant qu'on était confinés, les enfants n'ont pas eu de bronchiolite Il faudrait étudier comme des maboules, essayer de prendre tout ce qu'on a pour essayer de comprendre, voir si euh, malheureusement, euh, ce, qui, ce qui a permis de faire ça, c'était vraiment le côté lockdown, chacun chez soi et personne bouge, et que malheureusement, vous avez peut-être pas continué à, à enfermer des populations tout, en, tout entières pour une pauvre bronchiolite euh, ok, les maladies n'ont pas la même cote. <rire> c vous, vous enfermez des populations pour, pour d'autres choses, mais pas pour ça. Euh, mais, mais vous avez... faudrait mettre votre fric là-dedans. Mettez votre fric pour aller comprendre comment vous faites pour éviter les hospitalisations de bronchiolite C'est là, vous avez le truc. Vous avez... Il vous, vous faut regarder, il faut chercher comme des maboules, il faut regarder tout ce qu'il y a, regarder ceux qui étaient là, essayer de comprendre, tester. Mais vous savez que c'est possible, vous savez que vous pouvez casser. Euh, la bronchite. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que vous regardez la, la, la, la ligne orange, ça repart. C'est étonnant, c'est que ça, ça repart l'été. cest là où normalement... Euh, bah, et donc... mais, mais bref, qu'est-ce que vous nous gonflez à aller euh, nous faire un vaccin contre le Covid pour les enfants de moins de 12 ans euh, qui ne sont pas touchés hein Encore une fois, vous avez une dizaine de morts. 10 pendant une période dix morts de moins de 10 ans euh, le début. avec le covid c'est pas du covid hein, enfin, peut-être que c'est du covid pour nous le dire vous avez 100 hospitalisations maximum euh, en même temps pour euh, ces, ces enfants-là dans les pics euh, et encore une fois c'est moi j'aimerais qu'on me donne euh, les comorbidités j'aimerais savoir combien il y a d'hospitalisations d'enfants qui n'ont pas de comorbidité euh, et pourtant ça arrive et pourtant, ça arrive et c'est dégueulasse. Et alors, ça arrive pour plein de raisons, notamment une de ces raisons pour lesquelles ça arrive, c'est que euh, bah, vous n'avez pas euh, de raison pour les laboratoires de ne pas le faire. Ils n'ont aucune raison de ne pas le faire. Ils ne prennent aucun risque. Et euh, le ticket, s'ils se mettent à aller vacciner euh, rien en rien qu'en France, le ticket rien qu'en France, s'ils se mettent à aller vacciner 8 millions de, de personnes en plus... Eh ben, 8 millions x euh, 40 euros, euh, ben, ça fait beaucoup. Quoi. 8 millions x 40 euros, euh, ça fait 3 milliards. Euh, non. non. Non, non, non. Je dis n'importe où ça fait 300 millions. Euh, c'est toujours ça de prix. Pourquoi, pourquoi s'arrêter là Et puis après, c'est chaque année. Euh, donc, euh, donc voilà et donc on va quand même aller regarder rapidement c'était vraiment un coup de gueule du moment on va aller ra regarder rapidement euh, d'où ça vient donc là si on est sur euh, le, euh, les chiffres de Pfizer et donc sur Pfizer, donc on est sur le, le, la, la présentation des chiffres du deuxième trimestre. Et donc la présentation du deuxième trimestre, Donc déjà, ils se foutent bien de votre gueule. Au début de l'année, vous dites « Oh, avec un peu de chance, on va réussir à produire un milliard de doses ». Là, ils vont pouvoir produire 3 milliards de doses euh, cette année et 4 milliards l'année prochaine, rien que Pfizer-BioNTech. Euh, il vous disait oui on va, on va peut-être faire une, une, grosse, une dizaine de milliards de chiffres d'affaires, on était passé à 26 milliards au, au premier trimestre, maintenant on est passé à 33 milliards et demi de chiffres d'affaires du, du Covid, donc ces chiffres enflent enfle, enfle, enfle. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte 4 milliards de doses que les gars vont pouvoir sortir chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Euh, et, et encore une fois, ils, ils vont, à partir du moment où ils sont dans, dans cette espèce de délire de puissance où euh, ils ne risquent rien, euh, ils vont les mettre à la contribution. Hein. Et on va voir d'ailleurs en partie comment après. Et alors là, le truc qui est rigolo, c'est que si vous regardez euh, dans le, le, le cadran euh, en bas à droite, ils vous disent qu'ils euh, ont des marges dans. Euh, allez, ils aiment beaucoup cette manière de dire high 20s uh, as a percentage of revenues. Hein, c'est très doux ça. Oh, vous savez, on va faire une grosse vingtaine de pourcents, hein, 28, 29, 27, on ne sait pas trop, mais tout ça, qu'est-ce que c'est C'est du détail. Euh, donc, euh, on va faire une grosse vingtaine de pourcents euh, de bénéfices, euh, et euh, bah, ce n'est pas du tout 85% là, qu'est-ce que tu nous parles Alors deux choses, hein. la première chose, c'est que vous regardez en haut, en haut à gauche, c'est assumptions related, c'est-à-dire que là, vous êtes sur quelque chose où on, on vous le dit... Euh, comme ça, au doigt mouillé, si on a demandé à Joe de la compta combien il pensait, bon, ça n'engage rien, il hein. n'y a, y a aucun engagement, c'est voilà, juste ce qu'on pense comme ça, puis on vous dira plus tard. Euh, alors, la première chose euh, qui est énorme, c'est que donc euh, un gros 20% de bénéfice pour Pfizer, bah oui, mais sauf que Pfizer fait part à deux avec BioNTech, euh, et donc si Pfizer fait un gros 20%, euh, bah. Euh, et ben bah, Biontech fait aussi un gros 20% et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'à deux ils font un gros 50% vous avez probablement, euh, vous avez probablement près de 60% de, de, de marge euh, si vous prenez juste euh, ce qu'ils vous déclarent on dirait 60% on n'est pas encore à 85% euh, bah, c'est à dire que ça pour le moment c'est ce que vous avez ici mais tiens Biontech ils doivent publier des choses aussi on va aller voir ce que font BioNTech. Je vous avais déjà dit que ces euh, 60% étaient trop faibles la dernière fois. Euh, et donc là, on va aller regarder les chiffres de BioNTech aussi, les chiffres du premier semestre. Et alors là, BioNTech, ça devient carrément étonnant. Euh, alors, je, je, les chiffres de BioNTech, euh, ils vous expliquent qu'ils ont sorti ces chiffres à partir notamment des déclarations. Euh, c'est des calculs, hein. ce n'est pas, pas des factures, c'est des calculs qu'ils ont fait notamment à partir des déclarations de Pfizer et des partenaires. Donc, euh, parce que là, si vous regardez BioNTech, euh, si vous regardez donc le, le, dans le chiffre d'affaires sur les six premiers mois, euh, ils ont fait, euh, donc ça c'est dans le tableau en haut à gauche, euh, dans les deux colonnes de droite, hein, six months ended June 30th, donc vous avez euh, 7,4 milliards euh, de revenus euh, sur les six premiers mois. Hein, c'est vachement bien pour des gars euh, qui faisaient euh, 69 millions. Euh, <rire> l'année d'avant. Euh, mais... Et là-dessus, euh, bah, vous avez la très grosse ligne euh, que j'ai surlignée en jaune qui est donc euh, la, part, euh, des, euh, des, la part des profits réalisés par leurs partenaires et qui leur revient. La part des profits bruts réalisés par les partenaires et qui leur revient. Euh, et euh, et euh, Sales Milestone. Alors, et donc, euh, si vous regardez ça, donc vous avez 5,844 milliards. Et ces 5,844 milliards, euh, eh ben, ce c'est pas compliqué. Vous avez les sales milestones euh, qui vont représenter un peu moins de 200 millions. Et après, sur les partenaires, ça non plus, c'est pas compliqué. Vous avez deux partenaires pour BioNTech. Parce que BioNTech a euh, donné l'exclusivité de son vaccin à, à Pfizer. D'ailleurs, c'est un truc, euh, quand Pfizer euh, gagne des fortunes euh, avec le vaccin, il ne faut pas oublier que c'est un truc de mafieux, ce qu'a fait Pfizer. Hein. Pfizer est à voir BNT en disant euh, « tu vas avoir le marché mondial, il faut que tu passes par nous, sinon on va te casser les genoux. Euh, » Parce que, euh, si vous voulez, euh, qu'est-ce qu'ils font Pfizer Pfizer, ils font juste euh, la production et la distribution. Euh, mais la production, ils n'avaient pas un, un appareil de production à mettre à disposition euh, de BioNTech ils ont construit les usines pour ça euh, et euh, BioNTech pouvait très bien construire les usines aussi hein, vu le fric qu'il y avait et vu, euh, vu, vu l'engouement euh, c'était pas le problème donc il faut bien comprendre que Pfizer ils prennent, ils prennent le, le, leur écho ils prennent leur impôt au passage euh, c'est l'impôt de la force hein, euh, mais bref euh, et donc, vous avez deux partenaires. Vous avez Pfizer qui, euh, qui a l'exclusivité mondiale, sauf trois pays. Trois pays euh, la Chine, l'Allemagne et la Turquie. Allemagne et Turquie, parce que BioNTech est une boîte allemande et que le fondateur est turc, le cofondateur est turc. Euh, bon, bah, euh, l'Allemagne et la Turquie sont distribués directement par BioNTech, hein, c'est-à-dire qu'ils le font en direct. Et euh, bah, la Chine. Il reste la Chine. Et la Chine, vous avez un, euh, un partenaire en Chine qui s'appelle Fosun. Et euh, Fosun Pharma, euh, en Chine, euh, à la fin de l'année 2020, ils, avaient, ils ont vendu euh, 100 millions de doses euh, à Fosun pour 600 millions de dollars. Euh, millions de dollars. Et euh, vous avez. Euh, et en fait, il ne s'est rien passé d'autre. Euh, jusqu'au 30 juin en tout cas, parce que début d'année 2021, la Chine a, a, a fait un peu de géopolitique et ils ont décidé qu'ils euh, ne voulaient pas des vaccins ARN messagers euh, américains. Euh, et euh, ils ont fait euh, quand je dis ils ont fait de la géopolitique, je ne suis pas sûr que ça ait été décidé sur des bases sanitaires. À mon avis, c'était plutôt un petit jeu de, de, de, de la guerre géopolitique habituelle. Et là, je vous ai mis un petit article en bas à droite. 1,4 milliard de doses plus tard, la Chine réalise qu'ils euh, vont peut-être avoir finalement besoin euh, du vaccin ARN messager. Et ça, ça date du 16 juillet. Hein. Les comptes sont arrêtés au 30 juin. Hein. Donc, on n'a vraiment que ces 600 millions euh, qui viennent de Fosun. Et bref, ça veut dire que la, la, la part de collaboration, ça veut dire qu'ils ont gagné 5 milliards. Euh, BioNTech a gagné 5 milliards sur les premiers mois de l'année. Et ils font part à deux. C'est-à-dire qu'il y a 10 milliards. Il y, a 10 milliards, euh, il, y a, il y a 10 milliards de, de, de, de profits pour Pfizer et BioNTech euh, sur les vaccins sur le début de l'année. Et Il y a 11,3 milliards de ventes. Pardon, ça, j'aurais dû vous le dire. J'aurais dû vous le mettre sur Pfizer euh, les, les, dans, dans le, les, les rapports semestriels, enfin, le deuxième rapport trimestriel de Pfizer. Ils vous disent qu'ils ont vendu pour 11,3 milliards. Donc, euh, bah, vous faites le calcul. Euh, hein, on va le faire ensemble. Vous faites 10 milliards... Euh, divisé par 11 toc, toc, toc, 10 milliards divisé par 11,3 hein, vous arrivez à 88,5% de marge 88,5% de marge euh, alors moi je vous dis 85% hein, parce que vous savez on est, on, je suis quelqu'un de gentil, de paisible et que euh, je vais prendre la, on va prendre la, la, la fourchette basse parce que donc ça c'est Pfizer et BioNTech et que ça sont sur des chiffres, ou BioNTech le dit eux-mêmes, eux hein, c'est-à-dire que ce sont, sont des chiffres qui ne sont pas audités, et qui surtout dépendent des publications de Pfizer. Donc ça peut varier un peu. Ce qui est beaucoup plus drôle, c'est d'aller voir chez Moderna. Euh, chez Moderna, euh, ben, euh, c'est génial d'aller regarder les chiffres de Moderna, parce que Moderna, c'est une boîte qui est monoproduite. Les gars, ils n'avaient rien vendu. Euh, avant le, le Covid, mais rien, que dalle hein, bah, il suffit de regarder euh, sur le, le, le tableau où vous avez, cost of sales vous êtes à zéro en 2020 euh, product sales vous êtes à zéro en 2020 euh, et donc euh, il, ces gens sont à zéro euh, donc ils sont monoproduits ils n'ont que le, le, le vaccin euh, contre le Covid il y en a plein d'autres qui arrivent, mais pour le moment ils ne sont que ça, donc si vous voulez vous, les chiffres euh, s'analysent de manière claire comme de l'eau de roche et si vous regardez sur les six premiers mois, eh ben, si vous, alors on va regarder que les produits sales, hein, on ne va pas regarder euh, a le grant revenue, ils ont reçu 300, 300 millions euh, de, euh, de grant. ah bon j'ai la traduction en français, de, de, de dead, de, euh, bon, on ne sait pas pourquoi c'est précisément, on, on va rester sur les 5 ,9 milliards neuf de, de ventes de produits. Euh, donc de vente de vaccins euh, contre le Covid, 5 ,9 milliards neuf et à la fin euh, vous arrivez à 4 milliards euh, de, de bénéfices. Ça vous fait un peu moins de 2 tiers, si vous rapportez ça aux 6,3 milliards, ça vous fait un peu moins de 2 tiers de, de, de bénéfice. Bon, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là parce que euh, donc vous avez 5,9 milliards de ventes de produits, mais après, ils retirent 820 millions de recherche et développement. Mais ces 820 millions de recherche et développement, ça ne concerne pas. Euh, le, le vaccin qui est distribué en ce moment. Le, le, le vaccin distribué en ce moment, euh, la, la recherche et le développement, c'était euh, l'année dernière. Et effectivement, euh, vous avez 150 millions. C'est ces 150 millions-là qu'il faut prendre. Les 820 millions, c'est pour d'autres choses. Euh, c'est pour d'autres choses. Éventuellement, vous avez un petit bout de ces trucs-là euh, qui va pour euh, le Pivot de l'essai clinique pour les enfants de moins de 12 ans, vous avez peut-être un, un petit reliquat, euh, mais, en, mais, mais en tout cas, euh, ici, le, le, la dose de vaccin de, de, de Pfizer, BioNTech ou de Moderna, elle n'a pas changé depuis le mois de décembre dernier. C'est la même, elle n'a pas évolué, elle a pas, ils n'ont pas, pas, pas amélioré le truc. Euh, c'est pareil, donc la, la, la RD, c'est pour d'autres choses. Pas, c est, c est, vous ne pouvez pas imputer cette RD euh, juste sur ce produit-là. <coughs> Euh, donc, le taux de marge, il faut enlever la, la RD qui est sur d'autres produits. Hein, C'est justement à ça que sert la marge. La marge sert à faire de la RD. Si vous incluez la RD avant la marge, si vous voulez, il y a un moment, ça sert à quoi de faire de la marge euh, et, euh, et, et puis, il si faut voir un truc, ils vous mettent le truc aussi après impôt. Vous avez 320 millions d'impôts. Et c'est 320 millions d'impôts. Euh, D'ailleurs, c'est pas beaucoup. Hein. Moi, je vais prendre un impôt parce que 3, 320 millions d'impôts euh, sur 4 milliards 3. Je sais pas si vous êtes à 7 entre 7 et 8 euh, de taux d'imposition. Moderna, les gars, vous avez été très très bons juristes. Hein, bravo. Vraiment, c'est pour, pour pour des marchés publics pour des marchés publics, euh, recherche financée sur fonds publics, quand tout a été payé, et vous arrivez à payer que 300 moins de 10% d'impôts, les mecs, vous êtes super forts. Moi, je prends avant impôt parce que bah, là, Moderna arrive à faire ça, euh, bah BioNTech qui est en, en Allemagne, eux, ils payent leurs 30% d'impôts, euh, eux, ils sont un peu plus sains là-dessus, on voit qu'ils ne sont pas américains. Quoi. Mais donc, euh, tout ça... Pour dire que euh, eh ben, euh, si vous enlevez euh, 822 moins 150 millions, parce que je veux bien garder les 150 millions de l'année dernière, allez soyons sympas, et que vous enlevez les impôts, bah ben, vous arrivez à 85% de taux de marge vous arrivez à 85% de taux de marge, euh, ou pour être plus précis, euh, si, euh, si vous prenez euh, les 5 milliards que vous enlevez les cost of sales et le selling général en administrative, hein, donc 943 plus 198, euh, vous arrivez bien à 85% de taux de marge. Et ça c'est génial, Moderna, parce que euh, c'est monoproduit, donc euh, les gars ne peuvent pas vous en goûter Pfizer, ils ne vous en pas pas toujours le BioNTech. Et aussi, c'est-à-dire que si vous n'allez pas creuser pour aller chercher tous les partenariats de BioNTech, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, ils ne vous expliquent pas, hein. il faut vraiment y aller à fond. Euh, bref, et ben, maintenant on va aller un peu, ça c'est un autre slide, ça c'est un petit bonbon c'est un petit bonbon pour euh, tous les gens qui euh, n'aiment que dire que c'est pas un vaccin, qui d'ailleurs peut-être m'en veulent à mort de parler de vaccin depuis le départ si c'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique toujours refusé de parler de thérapie génique euh, parce qu'une thérapie génique vous euh, c'est une thérapie où vous allez chercher euh, volontairement à, euh, à aller changer l'ADN pour euh, modifier l'ADN de la personne pour euh, traiter une maladie et ça la thérapie génique euh, mais donc, dans, euh, Pfizer, dans la stratégie de Pfizer, si vous regardez le, le troisième, dans euh, ce très joli petit tableau, cette petite visualisation qui est aussi... De, là, on revient chez Pfizer. Eh ben en bleu ciel, euh, donc ce qu'on peut faire avec euh, l'ARN euh, messager, euh, vous pouvez soigner euh, des, euh, des maladies rares, rare disease. Vous voyez là, là où vous avez la petite clé à molette sur l'ADN. Et vous disent qu'avec l'ARN messager, vous allez aller au-delà de la technologie CRISPR euh, avec euh, l'édition de base. L'édition de base, c'est-à-dire que vous changez des bases de l'ADN, vous changez des séquences d'ADN pour en mettre une, euh, et qui fait que euh, bah, ça, c'est de la thérapie génique. Vous êtes en plein dans la thérapie génique. Donc, euh, c'est quand euh, Olivier Véran vient insulter euh, ce pauvre maire qui a expliqué que bah, quand même, est-ce que vraiment on peut pas appeler ça un vaccin C'est plutôt une thérapie génique. Euh, probablement que ce maire exagère un peu et qu'effectivement, il n'y a pas de volonté dans les vaccins et les messages de modifier euh, l'ADN humain, n'empêche qu'avec cette technologie-là, vous le faites. Vous le faites, et donc c'est pour ça que euh, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je comprends les gens qui le disent. Et là, vous avez ce petit bonbon, hein. Pfizer, euh, je vous l'offre, euh, Pfizer le dit, on va faire de la thérapie génique avec l'ARN messager. Et donc après, si on regarde juste, euh, l'autre chose que je trouve assez intéressante, donc euh, on sait maintenant euh, sur le, le, que vous revenez tout à gauche, euh, hein, on va investir euh, dans la franchise cœur qui est le Covid. Hein, donc là, on est sur les enfants de 12 ans. Enfants de moins de 12 ans et bien évidemment le booster de la troisième dose. Hein, là, on est à fond. Euh, et euh, des autres vaccins des autres vaccins, euh, notamment contre la grippe. Euh, le vaccin contre la grippe de Pfizer arrive normalement cette saison aux états unis Alors peut-être que la France va résister un tout petit peu. On a quand même, on a quand même Sanofi qui est le, le, le roi mondial du, euh, du vaccin contre la grippe, donc ils vont peut-être quand même résister cette année. <rire> un Alors vraiment, ils sont vraiment très très très très très mauvais. Euh, mais donc ça y est, les vaccins contre la grippe arrivent. Euh, donc vous avez tout tout plein de vaccins euh, qui arrivent. Euh, et après, euh, quand bleu ciel, donc vous avez effectivement la thérapie génique pour. Euh, là, on vise spécifiquement le cancer. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cancers. Euh, le, le... Et alors là, oncologie, donc euh, sur les cancers qu'on dise. Effort, in cancer vaccine, donc les, les vaccins contre le cancer. Euh, moi, ce que j'avais lu jusqu'à présent, c'est bien de la thérapie génique aussi, hein, le, sur le, le, le, le cancer. Et c'est là où, où j'ai envie de vous dire, euh, gros con, euh, Véran et gros con, tous les gens qui disent euh, « mais oui, bien sûr, c'est un vaccin euh, ». Le vaccin contre le cancer, c'est de la thérapie génique, et vous appelez ça vaccin. Donc, euh, si vous-même, vous commencez à mélanger tous les termes, euh, ne venez, euh, venez pas engueuler les gens qui vous disent qu'eux, ils n'ont pas envie d'appeler votre truc un vaccin, ils ont envie d'appeler ça de la thérapie génique, parce que c'est Pfizer qui le dit, en fait. Euh indépendamment. Euh, donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Euh, c'était beaucoup plus long que ce que je voulais, mais c'était ma petite démonstration pour expliquer comment est-ce que quand euh, vous, les uns prennent tous les risques euh, et les autres tous les bénéfices, vous en euh, arrivez à faire n'importe quoi, y compris à aller administrer un vaccin à des enfants alors que cela n'a aucun intérêt pour ces enfants. Et ça n'a même ça, pardon, je l'avais pas précisé, ça n'a aucun intérêt pour la population générale non plus puisque on l'avait montré, j'ai fait un truc, euh, j'ai fait une vidéo et un énorme dossier pour expliquer que il n'y avait pas euh, de preuve euh, de diminution de la circulation euh, du virus quand on était vacciné. Hein, il y a peut-être un petit bénéfice, euh, il n'y a peut-être pas de bénéfice du tout, voire c'est négatif, on n'en sait rien du tout. Donc vous ne pouvez pas, euh, non seulement euh, vous, ne, vous ne pouvez pas, euh, il n'y a aucun sens à développer un vaccin pour euh, pour protéger les jeunes enfants, parce que vous les protégez de rien, encore une fois. C'est-à-dire que oui, il y a quelques enfants qui meurent, et oui, à chaque fois qu'un enfant meurt, c'est dramatique. Mais euh, vous, avez, enfin, interdisez les piscines. Interdisez les piscines. Vous avez incroyablement plus d'enfants qui meurent dans les piscines chaque année. Vous pouvez aller regarder un enfant meurent dans les piscines. Donc euh, vous avez aucun sens à aller ce vaccin. Mais pourtant, on le fait quand même. Parce que pourquoi Pourquoi ne pas le faire Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, alors il y en aurait une si derrière vous aviez euh, un, un, cadre, euh, un cadre juridique et financier euh, qui était sérieux, le cadre ne l'est pas et c'est pour ça que c'est important d'aller regarder c'est pour ça que c'est important d'aller expliquer que oui ces gens se font un fric de maboule ils ne font pas du tout ça pour la beauté. Ils se font un fric de malade mental. Hein, alors qu'encore une fois, il y a, un, il y a moins d'un an, ils vous expliquaient qu'ils allaient faire un petit bénéfice parce que vous comprenez, c'est normal, de le, le boulot de ma boule et les risques que tous ces gens ont pris. Il n'y a aucun risque qui a été pris. Oui, le, le boulot, ça, il y en a eu. Euh, et voilà. Donc, c'était euh, ma petite analyse euh, des résultats du deuxième trimestre. Et, et à mon avis, ce n'est pas très beau à voir. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune